je ne l'imiterai pas ce jeu uniquement aux élèves du technique ou du professionnel. Je dirais même ça pour le général, pour les élèves du général, voire même dans un CFA, avec différents publics, je dirais même avec des adultes, on pourrait éventuellement créer ce genre de jeu. Pour moi, c'est un jeu qui peut leur rapporter énormément, déjà d'un point de vue coopératif. Donc les élèves peuvent se remettre en question pour voir ce qui est amélioré, ce qui manque réellement ce qui pourrait manquer dans d'autres pays, ou même parfois ici en Belgique tout simplement. Donc c'est vraiment un, un projet ou un jeu que je trouve assez intéressant. J'aimerais bien animer ce genre de jeu avec des élèves. Et même pourquoi pas avec un public dans une maison de quartier ou autre. Je trouve que c'est un jeu qui pourrait apporter énormément. Et je ne pense pas qu'il est vraiment difficile à animer. Mais il faut juste mettre un certain cadre de manière à ce que ça ne va pas dans tous les sens. Et je pense que si on a un minimum de pratique, ça, a, ça devrait aller. Alors moi j'ai trouvé ça vraiment amusant. Bah déjà, il y avait le premier jeu avec les gobelets qu'il fallait les mettre en pyramide. Ça, c'était vraiment intéressant parce que du coup, euh, vu que c'était des gobelets que ça pouvait tomber, on devait communiquer entre nous. Genre, il euh, y avait des autres qui, qui descendaient pas assez, donc on se disait, vas-y, tu dois descendre plus pour attraper, vas-y, tu dois lâcher plus pour avoir le gobelet et les placer finalement en pyramide. Et ça s'est super bien passé parce que finalement, à la fin, euh, on avait une pyramide. C'est l'esprit d'équipe dans le sens où on a vu qu'on avait mélangé les équipes, qu'on n'a pas mis toujours ceux qui se connaissent bien et du coup qu'il y a eu une discussion et un jeu d'équipe avec les gens qu'on connaissait un peu moins bien et du coup ça a vite collé. Le jeu avec les dés quand on devait gagner les éducos, le jeu du déchiffrage quand on devait déchiffrer la lettre. Ça m'a vraiment plu parce qu'au lieu de rester toujours assis et de se dire qu'une école s'est fait comme ça, ben là déjà on a plus appris sur le système scolaire et du coup, ça c'est beaucoup mieux de voir qu'en fait, c'est pas juste une école comme ça, qu'il fallait aussi réfléchir, que ça prenait du temps, que, voilà, que c'est pas parce qu'on veut que ce soit comme ça que c'est comme ça, on discute à plusieurs, voilà. Ça m'a vraiment plu. Ouais, c'est l'élève qui, qui devait quitter l'école pour se marier en fait. Donc, du coup, elle a abandonné toutes ses études pour le mariage. Donc. Ça m'a déplu. Dans les cas qu'elle avait marié à main, elle a dû partir de l'école parce qu'elle a été obligée de se marier et donc elle a dû quitter l'école pour euh, s'occuper de sa maison, sûrement j'imagine des enfants. Ça, c'est par exemple, je me mets à sa place, elle me dit, euh, moi, comme ça, quitter l'école, aller m'occuper des enfants, je ne me vois pas faire ça en fait. Donc du coup, ça m'a touchée. Je me suis dit, elle pouvait avoir plus ou moins le même âge que moi et donc euh, je me suis dit non c'est pas possible même si c'est parfois dur de se réveiller pour l'école je préfère quand même aller à l'école euh, donc au final un système scolaire c'est très compliqué et tout parce que bon on ne s'en rend pas compte, mais il faut les enseignants, il faut l'argent, le matériel et tout. Et avant, moi, personnellement, bon, je savais que ça coûtait de l'argent, mais je n'y pensais pas profondément. Et maintenant, bon, j'y pense un peu plus déjà. Il fallait quand même beaucoup réfléchir, il fallait être rationnel pour savoir comment investir. Bah, là, j'ai appris comme quoi s'il y avait plus de diplômés, donc ils devaient euh, payer les impôts. Donc Congo. il y aura plus d'argent pour l'avenir, pour les, les élèves futur.